Alors un DVA, c'est un détecteur de victimes en avalanche. C'est un appareil électronique qui possède un mode émission et un mode réception. Il permet de localiser la personne qui est enfouie sous l'avalanche par une autre personne qui est en surface et qui met son DVA en mode réception. Avant de partir, donc, on doit vérifier l'état des piles du DVA. Donc il faut des piles alcalines et pas des piles rechargeables. Le DVA il est éteint, je vais le mettre en émission et je vais regarder le niveau de pile. Donc je l'allume et là je suis à 95% donc là c'est impeccable pour la sortie. En fait avec les piles rechargeables il est, il est tout le temps à 100% même quand les piles sont plus faibles et d'un coup il baisse euh, sans prévenir. Donc, la portée d'un DVA elle est variable d'un modèle à l'autre, en général elle est d'une trentaine de mètres. En émission il doit être porté à plus de 20 cm d'un autre appareil euh, électronique. Typiquement il faut être à plus de 20 cm du téléphone. Donc je vais pas mettre mon téléphone dans la poche de la veste, je le mets ou dans la poche du pantalon ou dans la poche du sac à dos. Bon moi je le mets le téléphone ici. J'ai le DVA euh, au torse dans son harnais euh, fourni par le fabricant là. Donc au niveau du positionnement je suis ok. Donc au moment de partir en randonnée à ski, donc, on doit faire un double check euh, avec son DVA. Donc le double check, c'est la vérification du mode recherche et émission. Donc pendant la sortie, on ne coupe jamais son DVA. Et après la sortie, on n'oublie pas d'éteindre son appareil et pour la période estivale, d'enlever les piles de l'appareil.